Voici un petit exercice pour illustrer la manière de déterminer un coefficient de transfert, euh, transfert de matière. Vous allez voir qu'il n'y a rien de bien compliqué, mais c'est simplement pour illustrer la méthode euh, de calcul. Alors, on suppose que l'on s'intéresse à la chute d'une sphère dont on connaît à la fois la masse volumique et euh, la taille euh, dans un liquide légèrement visqueux. Donc, vous voyez qu'il a la masse, la, la masse volumique de l'eau, mais une viscosité à peu près 10 fois supérieure. Alors, comme il s'agit de la chute d'une particule sphérique, on va utiliser euh, la détermination de la vitesse de chute euh, en régime de Stokes. En toute rigueur, il faudrait vérifier que l'on est bien en régime de Stokes, ce que l'on peut faire d'ailleurs ici, puisqu'on est capable de calculer la valeur du nombre d'Archimède. On a toutes les informations sur les masses volumiques, diamètre de particules, euh, viscosité, et on trouve en fait que le nombre d'Archimède est à peu près de 1. Et donc, on est effectivement bien largement en régime de Stokes euh, avec un nombre d'archimètres de cette valeur. Donc, on va pouvoir utiliser la relation qui est rappelée ici pour calculer la vitesse de chute de cette particule dans ce fluide. Alors, on cherche à calculer la conductance de transfert euh, donc de, ce, de cette particule solide dans le fluide. Et on suppose que la diffusivité euh, ben, il y a certainement une espèce hein, qui euh, euh, transfère de, de la particule vers le liquide, ou l'inverse d'ailleurs. Euh, donc on suppose que la diffusivité de cette, euh, de cette espèce qui transfère elle est de 10-9 carrés par seconde, ce qui est un ordre de grandeur tout à fait classique euh, dans une phase liquide. Alors première chose, euh, on va sélectionner la corrélation qui correspond à notre situation. C'est bah, celle-ci tout simplement hein, puisqu'on a une particule sphérique au sein d'un fluide. Donc On va pouvoir utiliser cette corrélation pour déterminer euh, donc, le coefficient de transfert qui est ici euh, caché dans le nombre de Sherwood. Alors Comme il s'agit d'un transfert au niveau d'une particule, la longueur caractéristique utilisée, c'est le diamètre des particules au niveau du nombre de Sherwood. Et bien sûr, au niveau du nombre de Péclet, c'est aussi cette même longueur caractéristique que nous allons utiliser. Quant à la vitesse caractéristique, vous vous doutez qu'on va utiliser la vitesse terminale de chute qu'on aura pu calculer à l'aide de l'équation correspondant au régime de Stokes. La diffusivité, elle a été donnée dans l'énoncé. Euh, donc on va pouvoir faire le calcul de manière extrêmement simple. Alors, Je vous donne simplement les résultats pour que vous puissiez vérifier euh, lorsque vous allez faire de votre côté le, le, le petit calcul. Donc, Au niveau de la vitesse terminale de chute, on est à 2,810-3 mètres par seconde, donc une chute relativement lente, euh, assez logique dans un fluide visqueux comme ça. Hein. Et puis, euh, pour ce qui est du coefficient de transfert, donc en utilisant la corrélation qui est ici, on va trouver 4,7, 10 moins 5 mètres par seconde. Donc, vous voyez sur ce rapide petit exercice qu'une fois qu'on a la bonne corrélation, qu'on a toutes les informations, euh, le calcul du coefficient de transfert est extrêmement simple. En réalité, la difficulté, c'est de trouver la corrélation qui correspond à notre situation. Donc, je vous renvoie à ce que je montrais au niveau des différentes, nombreuses corrélations possibles. Et puis aussi, trouver les paramètres. Euh, avoir les, toutes les valeurs des grandeurs, masse volumique, viscosité, coefficient de diffusion euh, dans les conditions du système. Donc c'est finalement cette recherche-là qui va éventuellement prendre un peu de temps. Le calcul proprement dit du coefficient de transfert, lui, est extrêmement simple.